La science, c'est notre boussole, c'est notre boussole pour la transition écologique. La science n'a jamais été aussi questionnée qu'en ce moment. Les scientifiques ont toujours une très forte confiance, mais on voit bien qu'elle s'érode. Il y a des menaces sur l'activité scientifique actuellement. On le voit sur les réseaux sociaux, où chacun fait part d'un point de vue en expliquant que les scientifiques racontent n'importe quoi ou en déformant ce que dit la science. Ces menaces-là sont soit liées au fait que chacun d'entre nous veut se faire sa propre opinion et donc n'a plus aucun rapport sérieux avec la science, soit parce qu'il y a des lobbies qui instrumentalisent tout le monde c'est le doute qui, qui s'installe, parce que le doute, euh, il empêche la prise de décision. Parce qu'à chaque fois, les stratégies, c'est de dire, comme il y a un doute, et le doute est en fait consubstantiel à la recherche scientifique, euh, on va insister là-dessus pour dire aux politiques, euh, la science ne peut pas conclure, donc ne prenons pas de décision à titre. C'est une très grosse préoccupation pour la transition écologique. Pourquoi Parce que la transition écologique demande beaucoup d'efforts, elle demande des changements d'habitudes importants et on ne peut pas fonder ces changements d'habitudes, ces changements de modes de fonctionnement, ces changements de consommation, de production, euh, sans rationalité, il faut une, un fondement. Et en matière de changement climatique, en matière de biodiversité, les fondements sont, sont issus de la science, ils sont issus des travaux scientifiques. Et si on menace ces travaux scientifiques, on menace tous les fondements de la transition écologique. Je prends un exemple, celui du dérèglement climatique. 99% des scientifiques du climat disent qu'il y a une responsabilité de l'homme dans le dérèglement. Sur les médias, on est à peine aux deux tiers, parce que les médias aiment bien mettre de la controverse. Sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Twitter, les deux tiers des informations que vous pouvez lire sont des informations climato-sceptiques. Ça veut dire une chose importante, c'est dire que les scientifiques doivent réinvestir la sphère numérique. Au conseil scientifique, on a des astrophysiciens, des mathématiciens, des économistes, des sociologues, des, des psychologues, des, des personnalités du science, des sciences de la communication, on a une diversité totale. Et c'est la première fois qu'on arrive vraiment à réunir des scientifiques de renom sur un sujet aussi important que, que celui-là. Ce livre, il est vraiment important pour nous faire euh, comprendre le, la recherche, son fonctionnement et pour nous faire aimer cette recherche. Aimer euh, parce que c'est un savoir collectif, c'est un savoir partagé et c'est un savoir qui peut contribuer de façon extraordinaire à, aux attentes euh, de, de des défis des défis écologiques qui nous attendent.